Sur la vie de ma mère, filme. Filme, on va filmer. On va voir la police de qui filme. Sur la êtes de vous êtes vous Ils camp de fils de pute. C'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi là. hé, y prends ça, ça. Hey, oui. hey, les... oh, laisse-moi, Sur laisse -moi, laisse moi laisse laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, moi laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi, moi laisse-moi, moi laisse moi laisse moi laisse moi eh, moi moi moi moi je filme bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je filme. bien, je moi. tu je suis bien, je je suis pas, je je filme. Mais je filme. bien, je je je filme je filme je suis pas je je je je je faire je je je suis je je je mets les j'ai le de faire dans le bras J'ai le de faire dans le bras Sur le j'ai le bord de fer oui, mais, mais je fume là Je recule Je recule Je suis là je, recule, là, je, là, je Non mais je recule Je filme Non je filme Oui ah, mais je filme Lâche moi Lâche moi Sans toi je les fume tous Le corps, je les fume tous Vas-y Sur le corps. vous allez regarde Regarde T'inquiète moi Je bien Eh tout bien Eh tout bien On comment vous allez bien Bande de truie Eh bande de truie Regarde vous allez vomir Ah bon Dieu, la tout. on tout tout le comment tu comment regardez comme chien. Elle menottait sur un pied, menottait sur une jambe, comme un chien. Regardez verte, verte. comme un chien. Yeah. Yeah. Regardez la piste municipale, mais aussi sec. Non-respect. Ah. Non-respectueux. Ah. Ah. Non Non-respectueux. Il menottait mar un pied, mar il menottait mar un handicapé. Les artistes. Non. Un, deux, je vais vraiment dire. Quatre, cinq. Bonne deux C'est la dernière fois je te dis, tue On je ouais, tue, ouais. ouais, je filme tu bouge, je la tête, ah, tu me donnes la croste tête là. Non mais je filme, moi je filme. Non mais je filme, je filme, frère, frère, je filme. Je m'en filme tu Qu'est-ce que tu veux, tu Regarde ça, sur ça, regarde Tu ça, regarde ça, regarde ça, regarde regarde ça, regarde regarde ça, ça, ça, Tu ça, Tu ça, ça, ça, Oh, je que ça un chien ou quoi hein. chars, bah, chars, ouais. le, là, laisser... Regardez, on est là, on est paisible. Ils attrapent tout boîtes, Regarde qu'est-ce qu'ils font. Hey, il a rien fait du tout, proche, je vais laver. Ah, hey, sur le camp, regardez mon là. pote, va. il est là, il a rien fait. fait le camp il ouais, a rien fait du tout, on sort du bus mon frère, regardez qu'est-ce qu'il fait hey, Je vous dis de reculer, je vais pas quoi, répéter Mais pourquoi ah, vous les laver toi hey, hey, hey. Vous reculez Regardez, regardez, regardez, regardez Après ah, ah, quand on met des pommes, il faut rien Elle a rien fait, le fou, il est là là ah, Vous êtes là, vous ah, faites, faites des trucs de ouf Regardez, regardez. Oui, j'ai le, le droit, j'ai droit de filmer. J'ai le droit de filmer. J'ai le droit de filmer. Le corps j'ai le droit de filmer. Droit filmer. Droit vois, de de filmer. Es a, Mais j'ai le droit de filmer, y a tu quoi Alors, je, je mets me mets sur le trottoir. Il est fou lui. Regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Regardez comment ça se passe ici. Eh, il a rien fait du tout. Eh, il a rien fait du tout, T'as compris Regardez, regardez, regardez, regardez bien, regardez qu'est-ce qui se passe, il est là, on sort du bus, il fait rien du tout, vous le contrôlez comme un fou, voilà, bonne de fou, voilà c'est des que fous. le fou. eh, laissez -le quoi bonne de sale fou va, il a rien du tout sur lui, voilà, sur le corps regardez mon frère, vous avez même pas honte, vous avez même pas honte, voilà, bonne de clofard Vous êtes malade ou quoi Voilà c'est filmé, fais une faute, fais une faute, juste une faute. Je le vous m'avez pas vu derrière ma vie. Vous voyez derrière, derrière, derrière elle, vous m'avez pas vu. Vous m'avez pas vu. Je vous demande, vous m'avez pas vu. Je ne sais pas trop j'ai un truc de transport. Non vous, je parce que je de ne marche pas. je suis énervé, pourquoi est-ce que je pas énervé Pourquoi je ne pas énervé Vous ne me laisser voir ma voir ma Ouais, 4 sur une meuf. Euh. Vas-y. Oh lolo. Lo, lo, lo, lo, Vas-y, tout est filmé, tout est filmé, continue. Tout est filmé. Continuez, continuez, bande de bâtards. Continuez. Voilà, bande de fils de pute. Voilà, tout est filmé. Bande de bâtards Tout est filmé Ah ouais, gros plan Bande de bâtards voilà, Bande de salopes Bande de grosses salopes C'est 5 sur une meuf 5 sur une meuf 5 sur une meuf 5 sur une meuf T'inquiète pas, tout est filmé tout est filmé, t'inquiète pas Voilà, tout est filmé Tout ouais. est filmé Ta gueule, tout est filmé hey. Rappe une femme avec son enfant ou ah Ouais, ouais, tout, tout est filmé Rappe une femme avec son enfant ah ouais. C'est bien C'est bien, c'est bien C'est bien, bien. laisse-moi un angle Laisse-moi un angle, vite. veux bien, mais le surface du mm quoi -mm -mm c'est ah pas honte, des... bande de bâtards, Une femme, une femme ouais, à une 5 sur une femme, femme C'est une, femme, une, une femme, ouais. pas un... Tiens, toutes hey, les gueules toutes elles sont là Tous les soirs, il faut la hagras. Ouais. Vous allez voir, c'est quoi de la hagras. C'est bâtard Eh, hey, de meule, parce là Ça va niquer ta mère, tu vas Là, ça va être trop Vas-y, fais Tous les jours, il y a des Mets-le sur télescope, ça va sur on en merde, direct, n'achetez pas, toutes les gueules elles sont en direct. Allez, venez, venez. 5 sur 1 meuf, ouais, il est bien. de... Mais là sur, là, sur Facebook, là, mais sur tous les groupes. Mais là sur Facebook, sur tous les groupes. Sans fin de pute. Je ne sais pas ce qu'il a fait le mec. Je ne sais pas pourquoi il l'arrête. Je l'ai juste vu le mettre à terre, et ensuite je continue de lui mettre des patates, alors qu'il avait mec ne l'est le plus obligé. Donc ça il lui a mis des patates Ouais. Il lui a mis trois patates sur la joue gauche, et ensuite il lui a mis des coups de jour dans le ventre, pendant qu'il était à terre. C'est ça c'est quoi cette fille de merde. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a Mais qu'est-ce qu'il y a Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, les gars, oh, oh, oh, oh Oh la gars, oh. Oh oh, oh, oh, oh, oh oh oh Quasiment Vous retulez maintenant On va filmer bête Oh oh oh Tiens bon, tiens bon, regarde ça On va filmer ça bleu On va filmer ça bleu Oh c'est du n'importe quoi C'est du n'importe quoi Oh c'est du n'importe quoi Du calme, ça va du, du calme, du calme, du calme, du calme, du calme, du calme. Um, uh, on' je